À l'occasion de cette nouvelle édition du Salon de l'Orientation de la Formation des Métiers, je suis particulièrement heureux de vous adresser ce message, à vous jeunes Guadeloupéens, car vous êtes l'avenir de notre région. Je n'ignore pas les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Le contexte lié à la crise sanitaire est particulièrement difficile pour vous qui aspirez à vous épanouir, à découvrir le monde et les nouvelles opportunités vous accompagner vous offrir les conditions nécessaires à la réussite de votre parcours et donc primordial pour la collectivité régionale et moi. Cela a toujours été mon combat depuis plus de 25 ans en tant que président de nombreuses associations de jeunesse. Le plan Action Jeunesse dont nous avons accéléré le déploiement depuis le mois de janvier entend apporter des réponses concrètes à vos aspirations. Nous avons magnifiquement réussi le concours à Green Startup qui a mis à l'honneur de nos jeunes agriculteurs, acteurs de la révolution agroécologique. Samedi, nous présenterons nos solutions pour l'insertion de nos jeunes sportifs avec le dispositif partenarial Challenge venir La région Guadeloupe a mis en place des dispositifs rénovés pour la formation professionnelle, l'apprentissage et un accompagnement resserré pour votre insertion professionnelle. Nous travaillerons en partenariat avec les entreprises que nous appelons également à jouer le jeu pour recruter nos jeunes Guadeloupéens à tous les niveaux de qualification, qu'il s'agisse de contrats en alternance ou des postes de cadre supérieur. Le Salon d'Orientation de la Formation et des Métiers, organisé chaque année par la SEM Patrimoniale, en partenariat avec la Région Guadeloupe, est un rendez-vous incontournable et un véritable lieu d'échange entre collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d'emploi personnes en reconversion professionnelle et les partenaires de la formation régionaux, nationaux ou encore internationaux. Nous travaillons étroitement avec nos partenaires institutionnels, l'université, le rectorat, la CCI, le de formation, le pôle emploi et la chambre des métiers de l'artisanat. Durant ces trois jours, vous pourrez échanger avec nos partenaires et les agents régionaux sur le dispositif pour aider à construire, à poursuivre, à finaliser vos parcours d'études, de formation et des sections professionnelles. Vous pouvez aussi partager l'expérience des étudiants européens et à bénéficier des dispositifs d'aide et qui témoigneront de leur expérience et de l'effet levier de l'accompagnement régional dans leur parcours. Des conférences thématiques apporteront un éclairage supplémentaire sur les nombreuses ressources mises à votre disposition par la région et ses partenaires en matière d'orientation de formation et de métier. Lors de la précédente édition du Sofem, plus de 9000 visiteurs avaient bénéficié de cette opportunité unique sur le territoire. Cette année, compte tenu du contexte, les échanges auront lieu du 4 au 6 février. sous un format dématérialisé et modernisé qui témoigne de la dynamique que nous souhaitons impulser pour favoriser l'accès à la formation à tous. Le programme sera rythmé par la thématique transversale de la valorisation des métiers de la mer, de la transition énergétique, des thèmes importants pour la réussite de notre plan de relance et qui s'inscrivent dans le nouveau modèle économique que nous vous invitons à bâtir ensemble. Notre plus grande fierté est celle de voir notre jeunesse s'épanouir, de vous voir réussir, du Nord Grande Terre au Sud de la Terre, en passant par les îles du Sud. Notre objectif est que chacun d'entre vous trouve une son opportunité peu importe le diplôme, peu importe les conditions de ressources, peu importe la filière choisie, nous serons toujours au rendez-vous dès qu'il s'agira d'accompagner un jeune, actif, passionné, engagé. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires de cet événement. La jeunesse guadeloupéenne invite à l'optimisme. Elle regorge de ressources et d'intelligence, à l'instar de Kevin Beltou dans le parcours d'excellence. Est une inspiration pour nous tous, pour la Guadeloupe. Il sera bientôt notre ambassadeur d'excellence au sein de la prestigieuse Université de Columbia aux États-Unis. A tous, vous êtes donc invités à prendre le temps de vous approprier ce salon virtuel et d'explorer sans retenue les différents stands qui vous seront proposés. Je vous encourage à poser des questions, à prendre rendez-vous, à assister aux nombreux webinaires proposés. Ce salon, ces exposants sont là pour vous et pour répondre à vos questions. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Ensemble, nous changeons l'avenir. Bon salon à tous.